Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo et bienvenue sur cette vidéo mensuelle que je réalise maintenant depuis plusieurs mois où tout simplement et eh bien je fais un bilan, je fais un point sur mon portefeuille boursier et j'en profite également pour passer des ordres tous les mois. L'idée est tout simplement ce que je me suis lancé comme défi sur cette chaîne YouTube et eh bien tout simplement c'est un challenge où l'idée et eh bien c'est grâce à mes revenus issus de mes locations courte durée, issus de mes différents business que je peux réaliser et eh bien tout simplement c'est d'en investir une partie eh bien, sur un portefeuille boursier, sur des actions. Et l'idée, eh c'est de me générer tout simplement eh bien, des revenus passifs grâce à la bourse dans quelques temps. Bien évidemment, ça ne va pas se faire tout seul, ça prend un petit peu de temps, mais l'idée, c'est vraiment ça et l'objectif que je me suis fixé derrière. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, une chaîne YouTube où on parle justement d'investissement en bourse une fois par mois, mais on parle surtout d'investissement eh immobilier, investissement locatif, et on parle également d'entrepreneuriat puisque je parle de sous-location professionnelle immobilière dans l'immobilier, je parle également de conciergerie d'appartements, deux business que j'ai lancé dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. Donc si toi aussi tu souhaites lancer ce type d'activité, et eh bien je vais t'inviter dès maintenant à récupérer deux formations totalement gratuites, où justement eh bien, je t'apprends à mettre en place ces business dans ta ville en partant de zéro avec des résultats rapides et sans l'aide de crédit bancaire tout ça c'est possible et tu récupères et eh bien ces formations totalement gratuites dans cette partie description. Donc aujourd'hui une vidéo et eh bien que je réalise d'ailleurs tous les mois donc je vais t'inviter dès maintenant et eh bien à t'abonner ou je vais t'inviter tout simplement à suivre cette playlist de vidéos tu verras où tu suivras avec moi justement et eh bien mon parcours à travers mes différents placements en bourse et l'idée si tu veux c'est à travers mes différentes sources de revenus que j'ai aujourd'hui et eh bien j'en prends une partie et plutôt que de le laisser travailler en banque et eh bien tout simplement je l'investis dans des actions. Et donc là, ce qu'on va faire dans quelques instants, c'est que j'ai sélectionné des actions sur lesquelles j'ai positionné ce mois-ci. Donc l'idée, c'est pas de faire des allers-retours en permanence, c'est au contraire d'investir intelligemment son argent et tout simplement de le faire travailler pour que peut-être dans 10, 15, 20 ans, peut-être même un petit peu avant, on verra, eh bien, tout simplement, c'est de me générer des revenus passifs tous les mois, notamment grâce à la distribution de dividendes. Donc, tu verras, dans mon portefeuille boursier, j'ai principalement investi dans des actions cotées en bourse marché plutôt américain plus que, plutôt que français, tout simplement parce que j'investis sur des entreprises qui, on le sait, depuis maintenant quand même pas mal d'années, depuis des dizaines et des dizaines d'années, sont des entreprises qui performent généralement de manière beaucoup plus importante que des entreprises françaises. Donc, moi, j'ai fait un choix d'aller sur ces entreprises-là. Alors, j'ai fait parfois quelques investissements sur ces entreprises françaises, mais aujourd'hui, sur ce portefeuille sur lequel je te parle, eh bien, ce sont principalement à 90-95% des actions américaines. Encore une fois, parce que pour moi, j'ai le sentiment que derrière, et par rapport à l'histoire, eh ce sont des actions qui, au contraire, vont rapporter eh bien, beaucoup plus dans le temps. J'ai aussi une affection particulière pour les actions et pour les entreprises qui distribuent des dividendes, tout simplement parce qu'à chaque fois, c'est une excellente surprise de pouvoir voir que peut-être tous les trimestres, eh bien, on a une distribution de dividendes liés aux différentes entreprises dans lesquelles je me suis positionné. Donc, aujourd'hui, je passe notamment par Trade Republic, qui est un courtier en ligne. Donc, c'est une application, on va, y, on va y passer tout de suite dans quelques instants, une application qui me permet effectivement de faire mes différents euh, investissements D'ailleurs, je vais te mettre tout de suite un petit lien affilié, voilà, dans la partie description, qui te permettra de récupérer une action hein, qui est offerte, et eh bien en fonction des différents mois, à quel moment tu verras cette vidéo, une action qui est offerte par le courtier, donc Trade République, et donc je te mets un petit lien d'affiliation, de parrainage que tu peux récupérer dans la partie description de cette vidéo. J'ai sélectionné ce courtier en ligne tout simplement parce que aujourd'hui on a la possibilité d'acheter notamment des fractions d'actions. On n'est pas obligé d'acheter des actions complètes, mais c'est aussi que tu vas voir l'application est plutôt très bien faite. En plus de ça, il y a une rémunération qui est faite sur la trésorerie qui est laissée sur cette application. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui me, qui me plaisent plutôt bien. Donc le courtier Trade Republic que je recommande et qui aujourd'hui me permet de placer mes différents euh, mes différentes ordres donc sur euh, en bourse sur mon portefeuille boursier. Euh, donc aujourd'hui, et eh bien et au moment où je fais cette vidéo, on est dans une période un petit peu particulière, donc là on va faire le point sur mon portefeuille, euh, tout de suite dans quelques instants, euh, on est sur une période vraiment très particulière, puisque eh bien la semaine dernière, tout simplement, on a eu l'annonce de la banque SVB, hein, donc Silicon Valley Bank, qui a tout simplement déposé le bilan. Alors, il y a plein d'explications, je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, il y a surtout une explication assez importante, tout simplement, parce que le principe des banques, c'est que bah, certaines banques vont au contraire avoir recours au crédit, hein, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des personnes qui vont faire du, du crédit bancaire, d'autres au contraire des banques vont faire du placement sur des bons du trésor, plutôt sur du long terme, d'autres sur du court terme, et ce qui s'est passé avec la SVB, c'est que, et on ne va pas rentrer trop dans le détail, ça ne sert à rien, c'est pas l'objectif, c'est qu'ils se sont retrouvés à un moment donné à devoir liquider tout simplement des bons du trésor court terme. Et le truc, c'est que euh, ces bons-là ont été évalués à un instant T et vu qu'aujourd'hui, on est en pleine inflation, et eh bien, tout simplement, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les bons du trésor sont, euh, propor sont inversement proportionnels à l'inflation. Donc, plus l'inflation augmente, plus les bons du trésor sur le court terme, et eh bien, au contraire, ont tendance à se dévaluer. Et à un instant donné, cette banque a été obligée de les liquider pour tout simplement bah, récupérer la liquidité, justement, pour honorer justement des, des retraits qu'il y a eu par rapport à sa banque et se retrouver dans une situation compliquée. En plus de ça, il y a eu un problème de communication dans cette dans cette banque-là. Et du coup, il y a eu un vent de panique qui s'est créé et qui a précipité en fait tout simplement le fait que cette banque-là se dégringole. Donc, il y a, qui a donc clairement déposé le bilan. Donc aujourd'hui, on se retrouve très clairement sur un… Aujourd'hui, toutes les actions des banques, aussi bien françaises qu'américaines, sont… Pas en danger, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il y a un vent de panique et très clairement, on voit que des banques eh aujourd'hui ont des cours d'action qui ont complètement chuté tout simplement parce que… bah voilà, beaucoup de personnes ont perdu la confiance et préfèrent sortir en se disant oula ça sent pas bon ça sent le roussi il vaut mieux sortir de ces actions là et partir sur complètement autre chose aussi on vient d'apprendre que eh bien, la conjoncture même si les états unis avaient dit que ça allait quand même mieux aujourd'hui ils sont en train de nous redire que et en France c'est pareil la BCE est en train de nous annoncer qu'on rentre très clairement dans une inflation et que ça va pas du tout s'arranger dans les prochains mois donc forcément ça a des effets un petit peu négatifs enfin, c'est pas un petit peu c'est même négatif sur les actions en bourse ça avait tendance justement le mois dernier, au contraire, a remonté, mais c'est vrai que là, sur mois-ci, eh bien, ça y est, on a encore une nouvelle tendance plutôt baissière. Donc moi, l'idée pour ce mois-ci, on va faire le point sur mon portefeuille, bien évidemment, dans quelques instants. Moi, l'idée, c'est aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir séparé en deux. Je vais vraiment aller sur des actions moins risquées que d'autres, moins exposées au risque, en tout cas. Donc on va le voir juste après, et puis on va aller au contraire sur des actions qui sont plus risquées, parce que je vais considérer que je vais saisir ça comme des opportunités. D'ailleurs, Warren Buffett le dit très souvent quand les investisseurs commencent à quitter certaines actions et eh bien c'est là où justement lui il rentre parce qu'il considère que le prix a tellement chuté mais par contre les, les fondamentaux de l'entreprise restent toujours des fondamentaux euh, comment dirais-je prometteurs et eh bien il investit et moi je suis assez partisan de ce genre de choses tout simplement parce que je considère que même si c'est des investisseurs qui aujourd'hui euh, désertent telle ou telle action parce que notamment les actions aujourd'hui financières en, tout, tout ce qui est banque, en fait le truc c'est qu'il faut considérer que vous n'allez pas avoir toutes les banques qui vont sauter demain, qu'on soit très clair il y a certes des banques qui sont plus exposées que d'autres, et d'autres beaucoup moins. Et donc, moi, à mon sens, on va, je vais essayer de profiter justement de ces points d'entrée-là pour récupérer des actions qui aujourd'hui sont clairement vendues à la décote et qui vont reprendre dans les années à venir. Encore une fois, moi, j'ai vraiment une projection sur du long terme. Je ne suis pas là pour faire des entrées-sorties tous les mois, absolument pas. D'ailleurs, depuis le début, je n'ai encore rien vendu sur, sur le portefeuille que j'expose ici. Tout simplement ce que je renforce, je renforce et je vais même aussi sur de nouvelles actions. Il y aura peut-être certainement des moments où je sortirai, quand je sentirai que la position est vraiment intéressante et qu'on peut prendre une plus-value. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Donc, à mon sens, on va même sur toute l'année 2024 plutôt renforcer ou aller sur des actions un petit peu prometteuses. Donc, moi, c'est l'issue aussi de beaucoup de recherches que je peux faire aujourd'hui. J'y passe beaucoup de temps. Et l'idée, justement, c'est de partager tout ça avec toi, cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je t'ai préparé aussi, tu verras dans la partie description, un lien qui te permettra justement de récupérer mon portefeuille en bourse. Et je te partage ça directement dans la partie description et je te laisse le récupérer eh bien, directement dans cette section. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse déjà un premier point sur mon portefeuille. Donc, on va passer tout de suite eh bien, sur mon écran. Donc, on aller euh, tout simplement, voilà, donc on se re... donc là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai réinjecté donc ce mois-ci, donc euh, 1500 euros, donc euh, ça va dépendre des mois et des mois, je mettrai peut-être un peu, je mettrai moins, des mois, je mettrai un peu plus, ça va dépendre vraiment de ce qui s'est passé euh, très clairement sur ma sur ma situation, sur mes différentes activités, encore une fois, je ne prends pas tout mon argent pour mettre là-dessus, j'essaie d'en prendre une partie, donc là, j'ai décidé ce mois-ci d'en mettre euh, donc euh, 1500, donc on les voit juste ici, on peut faire un point, hein. donc aujourd'hui, j'ai un solde de 1615 euros à placer, donc euh, je vais placé bah, là dans quelques instants, on va le faire ensemble. Donc on peut voir notamment que ce mois-ci, donc euh, le 16 mars, j'ai eu 4,65 euros de distribution de dividendes de Real Income, euh, 3,09 euros de distribution de McDonald's, 1,30 de UPS, 8,50 euros de Chevron, 3,95 euros de Johnson Johnson, 2,71 euros de Microsoft, euh, 2,32 euros de Enbridge et 1,44€ de visa, et j'ai également reçu des intérêts, puisque tout simplement, quand la trésorerie est stockée sur Trade Republic, tu as automatiquement 2% qui est calculé. Donc, on retrouve ici la liste des actions que j'ai aujourd'hui en portefeuille, mais encore une fois, tu peux la retrouver directement dans la partie description de cette, de cette vidéo. Donc, il y a beaucoup de rouge, bien évidemment, il y a aussi du vert, mais il y a quand même beaucoup de rouge, tout simplement parce que, et aujourd'hui, si on fait le point d'ailleurs, on peut voir voilà, qu'aujourd'hui, euh, j'ai une perte latente de 2,37% qui correspond à 368 euros. Donc, ce n'est pas très grave, encore une fois, puisqu'on est vraiment dans une période où, justement, bah, le cours n'est pas très, euh, très bon et il y a beaucoup d'activités. Qui, qui sont aujourd'hui dans, dans le rouge hein, qui sont très clairement sous-cotés et donc bah, moi je considère que c'est une belle opportunité pour toi, pour moi justement de rentrer dans ces moments-là à mon sens euh, je précise aussi que je ne suis pas un conseiller financier je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de, de comment dirais-je d'autorité de, de, par rapport à ça, je suis là uniquement pour te livrer eh bien, euh, tout simplement ce que je fais moi au quotidien je partage ça en toute transparence avec toi mais encore une fois je ne suis pas là pour je ne suis pas un, un spécialiste de la finance mais je partage librement euh, tout simplement mes différentes expériences, mes différentes recherches, mais charge à toi bien évidemment de faire aussi tes recherches de ton côté pour voir et eh bien sur quel type de produit tu pourrais te positionner. Donc là, on a fait un petit point donc sur mon portefeuille et ce que je te propose et eh bien c'est qu'on commence tout de suite avec la première action donc on va commencer eh bien par euh, donc la pre une première action, alors une action que j'avais déjà en portefeuille et euh, sur laquelle je vais renforcer ce mois-ci parce que je considère que c'est une action qui euh, est encore euh, sous-cotée, on va passer sur sur sur mon écran euh, tout simplement. Alors, on va y aller donc pour moi la première action sur laquelle je voudrais vraiment retourner et renforcer c'est tout simplement l'action de google euh, donc aujourd'hui donc la société alphabet incorporation donc on a une, une action qui est toujours à mon sens sous côté puisque depuis un an elle a perdu 24% euh, là elle est en train de reprendre justement ces dernières ces derniers jours mais depuis un mois on est toujours en augmentation également donc pour moi, c'est une action qui est sous-cotée. J'ai pu l'expliquer plusieurs fois. Euh, D'ailleurs, beaucoup de spécialistes la recommandent. Donc, C'est une action par contre qui ne distribue pas de dividendes, mais qui, à mon sens, est un, euh, une action qui est clairement sous-cotée. Donc, Moi, ce que je te propose, eh c'est qu'on aille tout de suite renforcer donc, cette, euh, cette action et qu'on passe tout de suite eh bien, sur euh, mon téléphone. Donc, on va donc la société Alphabet. Donc moi, je prends toujours la A. Alors, ce qu'il faut savoir entre la A et la B, c'est qu'il y a un split qui avait été fait à l'époque. Euh, tout simplement, ils avaient découpé et divisé l'action en deux euh, pour que du coup, elle soit moins chère à l'achat. Mais euh, moi, je préfère la A parce que notamment, on a la possibilité, entre guillemets, de voter, c'est-à-dire tout de, simplement de, de, de, de, de dire finalement, enfin euh, de voter Voilà par rapport à l'entreprise, même si dans les faits, on ne le fait pas. Mais je trouve qu'on a un petit plus à avoir plutôt celle-ci, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc là, on voit qu'elle est en remontée depuis, euh, depuis une journée, euh, depuis une semaine également. Voilà, On sent que c'est une action qui est en train de reprendre. Donc moi, je l'avais achetée à l'époque à 90,62 euros, j'en avais quatre. Moi, ce que je propose, c'est de la renforcer d'ailleurs on a une recommandation à l'achat qui est plutôt forte et là ce que j'ai prévu ce mois-ci et eh bien tout simplement c'est d'en prendre très exactement donc deux donc on va retourner voilà donc je vais en prendre deux je valide acheter et c'est dans la poche alors on arrive ensuite eh bien, sur donc, la deuxième action et on va enchaîner également sur la troisième action. Donc deux actions que j'ai sélectionnées qui sont deux actions eh bien, justement sur les banques, je t'en ai parlé juste avant, donc dans le domaine de la finance, tout simplement parce qu'aujourd'hui je n'étais pas du tout exposé sur, sur les banques, j'avais très peu en fait, de placements qui étaient faits par rapport à ça. Mais je remarque notamment que Warren Buffett détient euh, de nombreuses actions déjà sur Bank of America depuis pas mal de temps donc il a une projection vous le savez qui est plutôt sur du long terme et quand je vois aujourd'hui ce qui est en train de passer notamment sur cette banque on va commencer par celle ci et on va aller sur une autre juste après euh, ce sont des banques qui ont énormément chuté là sur ces dernières semaines le, le cours a été complètement plongé d'ailleurs on va, on va passer sur mon écran on va regarder ça ensemble euh, donc si on prend l'action bank of america justement eh bien, voilà, depuis 5 euh, jours, on est donc à, à moins 1,1%. Depuis un mois, c'est une action qui avait perdu 18,31%. Depuis un an, c'est une action qui a perdu 32%. D'accord Et euh, là, en l'espace d'une journée, elle a encore perdu. Aujourd'hui, euh, elle s'échange à 28 dollars. Euh, donc, c'est une banque qui distribue euh, donc, des dividendes depuis quand même pas mal d'années. Euh, donc,. Pour moi, ça renforce aussi le fait de que cette cette banque me, me voilà, c'est quelque chose qui, qui me plaît plutôt bien. Ça reste quand même une entreprise qui est à mon sens sous-évaluée encore une fois, comme je le disais. Euh, donc c'est une pour moi un bon point d'entrée euh, par rapport à cette à cette banque et je pense que voilà, on a aujourd'hui on est vraiment au plus bas, on le voit ici. On a des recommandations à l'achat et des points d'entrée qui sont, à mon sens, intéressants. Alors, ça reste une action euh, risquée, euh, puisque bah, vu la tempête dans laquelle on est aujourd'hui, euh, il y a quand même des risques derrière, qu il y ait des défaillances, mais ça reste quand même une, une très bonne entreprise. Hein. On pourrait très rapidement regarder un petit peu son... Euh, comment dirais-je, son son, son, son son actualité. Euh, ça reste une, une entreprise qui est, euh, bah à mon sens, euh, sous -côté. Euh Encore une fois, moi, je vais me fier vraiment aussi aux spécialistes, notamment à Warren Buffett. Hein. On le sait, aujourd'hui, Warren Buffett a, détient une très grosse partie de son portefeuille dans, dans différentes actions euh, de cette banque. Donc, j'ai bien envie d'y aller et j'ai bien envie justement de renforcer celui-ci et d'aller sur cette action. Donc, on va le faire ensemble. D'ailleurs, on vous a le voir avec moi, euh, Donc, elle, elle s'échange à 26,45 euros. Moi, je considère que c'est dans ces moments-là, justement, où il y a des ventes paniques, qu'il y a des points d'entrée. Alors après, je ne vous dis pas que ce euh, sera forcément euh, le, comment -je, la perle de l'année, mais euh, là, on est quand même sur des points d'entrée où il y a peut-être moyen d'avoir de, voilà, des, des, des actions qui sont sous-cotées, par tout le vent de panique qui est aujourd'hui. L'avenir nous le dira, bien évidemment. On a quand même une recommandation à l'achat de 52% et cons conservation à 41%. Donc, on est quand même plus, même le spécialiste les dise, qu'on est quand même plus sur un, un phénomène plutôt à l'achat et sa valorisation est aux alentours, d'après les analyses, à 38,16 euros. Voilà, donc ça reste que des euh, approximations, bien évidemment. Hein. Euh, personne ne sait euh, concrètement ce qui va se passer. Donc là, j'ai prévu d'en prendre très exactement 8%. Donc, ce qui fait un total de 211,68 euros. Suivant, acheter et c'est dans la poche. Alors, on arrive ensuite eh bien donc à la troisième action. Alors, on va rester dans le domaine donc de la finance et on va aller sur une banque euh, que vous avez très certainement entendu parler puisqu'elle est un petit peu dans la tourmente en ce moment. C'est la First Republic Bank donc, que je vous mets juste ici. Donc, c'est une action qui a perdu en l'espace d'une semaine, hein, une dizaine de jours, 80%. Donc, pour moi, il y a clairement une possibilité. Enfin, euh, pour moi, c'est un bon point d'entrée. D'ailleurs, on voit que les avis sont assez partagés. Hein. Certains recommandent à l'achat, d'autres au contraire à la vente. Euh, moi, Pour moi, ça me paraît une action, alors, en plus, qui distribue les dividendes de manière assez régulière, Constante, en progression. Enfin, voilà, cette banque me semble, me semble quand même plutôt intéressante. C'est aussi que j'ai bon, pu étudier un petit peu et je ne vais pas forcément entrer dans le détail ici, mais très clairement, euh, on peut mettre en français si vous, si vous voulez. Voilà, notamment, ils ont reçu une injection de 30 milliards de dollars de 11 grandes banques américaines, dont JP Morgan. La décision orchestrée par Jeannette Kellen vise à renforcer la, la, la confiance des déposants. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu bah, une situation compliquée. Il y a eu un dépôt de bilan donc, de SVB et donc ça a provoqué tout simplement un mouvement de panique, comme je vous le disais. Et donc, toutes les banques ont euh, dégringolé, dont celle-ci qui a à mon sens énormément dégringolé. Mais justement, moi, je considère que c'est dans ces moments-là qu'il y a des bons points d'entrée. Alors encore une fois... Euh, ça n'engage que moi, euh, je ne suis pas un conseiller financier, c'est juste que je le vois comme une opportunité. Ça, c'est ma façon de voir les choses, euh, une opportunité de rentrer, euh, tout simplement. Mais encore une fois, c'est à vous de faire vos propres recherches, d'aller beaucoup plus loin. Là, cette vidéo, c'est une vidéo assez générique, assez générale, pour faire un point justement sur ce que euh, j'ai sélectionné pour ce mois-ci. Mais il faut effectivement investiguer peut-être un petit peu plus pour voir si effectivement cette, euh, cette société pourrait correspondre eh bien, à vos euh, attentes. Donc moi, ce que je vous propose... Eh bien, c'est qu'on passe tout de suite sur mon application donc Trade République. Donc, on a euh, Analyse qui la voit à 131 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on l'achète à 27,60 euros. Donc, on verra dans le futur, justement, si c'était une bonne opportunité ou pas, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Euh, une, une proposition à l'achat à 45%, une conservation à 45%. Moi, j'ai prévu d'y aller. Je ne vais pas m'exposer non plus. Euh, voilà, le prix d'achat est actuellement 1,242% supérieur au prix de vente. Voilà, donc du coup, on va y aller pour 141, 141 euros. J'estime que je me, comment dirais-je, que je me, je m'expose pas non plus trop sur cette, sur, cette, sur ce coup-là, mais il peut y avoir quelque chose qui peut être intéressant. Donc, j'achète et ça y est, c'est validé, c'est dans la poche. Alors, on va aller ensuite sur une nouvelle action que je vais rentrer dans mon portefeuille. Euh, donc, on va voir ça tout de suite ensemble. Euh, donc, je repartage mon écran et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, une action que je vous ai sélectionnée, donc pareil, je ne pas forcément euh, rentrer trop dans le détail, ça va risquer d'être relativement long, mais c'est une entreprise euh, qui me semble, plutôt intéressante. Euh, alors, on va déjà voir un petit peu ce qu'a fait Hein, donc euh, c'est une entreprise qui fournit des solutions de publicité numérique aux marques, agences et éditeurs en Amérique du Nord, en Europe et l'international. Il fournit Willfire, une plateforme de monétisation de contenu, les solutions de d'utilisation de recherche y compris la monétisation de sites internet, la médiation de recherche et la monétisation d'applications et un logiciel de publicité numérique cross-canal en tant que plateforme de service. La société propose également une plateforme de gestion de l'approvisionnement, plateforme de gestion de la demande pour la planification et la conception de campagnes. Bref, je ne vais pas vous rentrer trop dans le détail, j'ai été un peu plus loin moi, dans, dans l'analyse. Là, on va faire assez simple, mais je voudrais déjà au moins vous présenter les graphiques. Donc Depuis un an, c'est une action qui a pris 67%. Euh, depuis 5 euh, ans, on est à, mille, à plus de 1000%. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la progression euh, très clairement de cette, euh, de cette action. Depuis un mois, on a plus de 8%. En fait, c'est une action qui est tout le, temps, tout le temps en train de progresser. On a des recommandations à l'achat qui sont très très fortes. Euh, et qui d'après euh, de nombreux socialistes est encore à un prix trop discount donc euh, qui est clairement sous-évalué. On n'a pas distribution de dividendes, donc on va vraiment aller ici sur la capitalisation. Et l'idée, c'est de vraiment de capitaliser cette entreprise-là et euh, d'essayer dans, dans, voilà, de, de sortir quand celle-ci aura suffisamment, euh, suffisamment pris, euh, pris euh, son envolée. Sachant que là, elle est vraiment, on voit bien, en très forte croissance. Hein. Euh, donc, je ne vais pas encore une fois rentrer trop dans le détail ici. On aurait pu, mais j'essaie de faire une vidéo qui soit la plus courte possible. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite sur eh bien, mon euh, téléphone et qu'on aille chercher tout simplement cette action ensemble. Euh, donc, là, j'ai prévu d'en prendre 5 également. Perion Network, donc on est à 33,15 euros. Euh, donc je ne refais pas l'histoire des, euh, des, des des courbes etc. Euh, Qu'est-ce que je voilà on a une recommandation à l'achat de 100% cette action donc moi ce que je vous propose et eh bien c'est qu'on en prenne 5, ce qui porte un total à 167,45 suivant acheté et ça y est c'est dans la poche on continue ensuite, et eh bien, avec. Euh, donc là, on va renforcer euh, des actions. Euh, les trois prochaines, les deux prochaines du moins. Euh, on va renforcer, donc là, on va renforcer une action que vous connaissez bien, euh, sur laquelle j'étais déjà positionné. C'est l'action de Johnson Johnson. Donc rien de bien nouveau par rapport à ça. Je vais pas vous réexpliquer qui est Johnson Johnson, mais ils ont des très beaux fondamentaux. Et euh, encore une fois, on est sur des actions qui sont. Dans cette période un petit peu compliquée, enfin, c'est pas un petit peu qui est vraiment compliqué, pour moi, aller sur ce type d'entreprise qui a une, euh, voilà, qui, qui, euh, qui a une, euh, si vous prenez sur cinq ans, on voit bien qu'il y a eu tout le temps, c'est de manière relativement linéaire. Là, on a une chute justement des bons points d'entrée à mon sens, hein, on voit bien, c'est quand même une progression relativement assez euh, linéaire sur cette entreprise-là, on voit bien, hein, c'est euh, c'est assez ça monte progressivement, tout doucement, hein, donc pas trop risqué, et surtout qu'on a des belles distributions de dividendes, cette entreprise-là, avec une belle sécurité sur les dividendes, on le voit ici, une croissance des dividendes depuis plus de 60 ans, quoi. Euh, avec 6,11% chaque année. Donc, euh, belle distribution de dividendes, belle grosse entreprise. Euh, donc, pour moi pour moi, c'est vraiment le genre d'entreprise qu'il faut renforcer, surtout dans ces moments-là. En plus de ça, juste avant, euh, je suis allé sur des actions qui étaient un peu plus risquées. Là, au contraire, on va aller sur une action qui est beaucoup plus safe, à mon sens, et qui ne va pas nous mettre notre portefeuille trop exposé. Euh, donc là, bah, pareil, on va retourner sur mon application. On va le faire ensemble. Voilà, donc là du coup, j'ai prévu, donc moi j'étais déjà exposé cette action, j'en avais déjà 4,36 à un prix d'achat 169, donc ça va me permettre de baisser mon prix d'achat, euh, distribution de dividendes, comme je vous le disais, recommandation à l'achat 40%, 60% à la conservation, donc là, pareil, eh bien je vais prendre tout simplement une seule action qui porte à 144,94 euros, suivant, acheté et ça y est, c'est validé. On va continuer, euh, donc on va renforcer à nouveau une action que j'avais déjà dans mon portefeuille. Alors une action notamment que j'avais mis en, en comment dirais-je, en, en, en investissement programmé chaque mois, qui me permettait notamment de ne pas avoir de frais. Hein, C'est-à-dire que si tous les mois vous euh, programmez un investissement, et eh bien vous n'avez pas de frais. Bon là j'ai un petit peu changé. Finalement je vais, euh, je vais le faire en fonction des, euh, en fonction des mois. Donc là c'est l'action Pepsi hein, que j'avais déjà donc euh, en portefeuille. Euh, donc, pareil, on a une belle distribution de dividendes depuis plus de 50 ans. Enfin, voilà, c'est des, en, des entreprises, euh, euh, comment dirais-je, aristocrates, comme on dit à chaque fois, des dividendes aristocrates notamment. C'est-à-dire que ces entreprises, si vous voulez, euh, voilà, on voit bien la progression, euh, c'est tout le temps naturel. C'est comme Johnson Johnson, vous vous exposez pas vraiment au risque. Vous savez que de toute façon, là, vous êtes sur une progression naturelle. Il y aura des petites baisses, il y aura des hausses, mais grosso modo, on sera sur quelque chose qui sera euh, relativement... Euh, euh, safe et euh, c'est surtout que bah voilà ça reste des entreprises de grande consommation donc des entreprises qu'on a tout le temps besoin au quotidien euh, sur lesquelles voilà peu importe la crise est, ces est entreprises qui ont déjà justement vécu la crise et euh, peu importe finalement euh, ce qui se passait elles ont toujours su et eh bien euh, se comporter voilà continuer leur croissance donc moi ce que je propose tout simplement c'est qu'on renforce ici donc voilà, j'étais déjà exposé à 4 actions 50 pour un total de 741 euros. Donc moi, en moyenne, j'avais acheté à 170 euros. Donc là, je vais encore baisser mon prix d'achat. Je vais renforcer. On a une recommandation à l'achat 46%, 42% à conservation. Moi, ce que je propose, eh bien, c'est d'en prendre une et de renforcer tout simplement le portefeuille. Histoire d'avoir un portefeuille qui soit assez équilibré aussi. Voilà, ça y est, c'est enregistré, c'est dans la poche également pour celle-ci. Allez, on va enchaîner donc par une, une autre action, donc euh, l'avant-dernière que je vous ai sélectionnée. On va retourner sur mon écran. Je pense que vous la connaissez aussi, <rire> puisqu'elle est relativement connue quand même. Je pense que vous êtes tous à moins aller une fois. C'est l'action de McDonald's, pareil. Là, je ne vais pas prendre de gros risques, euh, encore une fois, puisque pareil, vous pouvez regarder un petit peu les courses, c'est toujours plus ou moins en Progression très légère euh, avec en plus de ça une distribution de dividendes depuis plus de 21 ans. Enfin, voilà, on est sur quelque chose de, de très correct, très safe. À mon sens, hein. je pense que je vous apprends rien là-dessus. Donc, je vais pas forcément me, me voilà m'expliquer là-dessus. Euh, je, voilà, je je pense que vous comprenez aussi le pourquoi, et notamment quand on est dans ces moments d'inflation. À mon sens, aller sur les entreprises de grande consommation comme celle-ci, c'est plutôt intéressant parce que. En fait, naturellement, le prix va augmenter. Euh, vous pouvez même aller voir au quotidien, aller dans ces, dans ces, différentes, dans, dans ces, dans ces restaurants, vous verrez, euh, le prix augmente naturellement parce que forcément, une inflation, donc euh, l'inflation est ressentie aussi dans les produits, donc naturellement, ces entreprises qui vont gagner encore plus d'argent, ce n'est pas pour autant que le prix augmente que leur coût d'achat va forcément augmenter. Surtout les entreprises comme celle-ci qui sont relativement bien organisées, euh, qui ont un certain recul, ces entreprises qui ont déjà vécu des crises, notamment euh, la crise des subprimes en 2008. Donc, c'est quand même des entreprises qui ont su déjà faire face à des grosses crises. Et donc, quand vous allez sur ce type d'action, euh, globalement, vous vous exposez pas trop euh, justement au risque avec ce type de société. Donc, on va renforcer. Pareil pour celle-ci. Pareil, j'avais donc deux actions, 53. pour donc Je vais acheter quasiment au même prix, en fait. Hein. L'action n'a pas beaucoup bougé. On a recommandation d'achat à achat, 108%. Voilà, donc pas gros risque là-dessus. On prend une action, on sait quelle est distribution de dividendes. Que globalement ça a tendance à toujours plus ou moins progresser voilà ça y est c'est enregistré et enfin on va terminer par une dernière action alors là c'est une action que je n'avais pas en portefeuille que je vais partager avec vous alors c'est une action qui a euh, qui en ce moment est en train de baisser en train de chuter euh, mais que je n'avais pas encore en portefeuille et que euh, notamment Warren Buffett euh, a aujourd'hui en portefeuille qu'il a renforcé euh, hier donc au moment où je tourne cette vidéo voilà on sait qu'il s'est repositionné à nouveau cette action donc euh, encore une fois, moi, je, je suis les spécialistes et euh, là, je pense qu'on a encore une fois un bon point d'entrée. Donc, c'est euh, Oxy, Occidental Petroleum Corporation. Donc, c'est une entreprise qui, notamment, euh, bah, transporte et explore et développe des propriétés pétrolières et gazières aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Amérique latine. Elles opèrent à travers trois segments, le pétrole et le gaz. Bon, la chimie… Hein « euh, Le, pétrole, euh, le segment pétrole-gaz de la société Explore développe et produit du pétrole et des condensates, des liquides de gaz naturel et du gaz naturel. Son segment chimie fabrique commercialise des produits chimiques de base, notamment du chlore, de la soude, des Enfin bref, on est sur des produits, encore une fois... Euh euh, comment dirais-je, qu'on aura besoin d'encore dans 10, 15, 20 ans, même si on nous parle d'électrique, euh, je vous le dis, on aura toujours besoin de ces, euh, de ces composants, le pétrole fera, enfin voilà, euh, je suis certain qu'on qu se revoit dans, dans 10 ans, on aura toujours besoin de pétrole, donc euh, pour moi, ces entreprises qui ont toute légitimité et qui ont des bons points d'entrée. Euh, donc c'est une action qui a, qui a encore perdu là, ces derniers temps, Voilà, alors là, sur 5 jours, elle a plutôt tendance à augmenter mais depuis un mois, elle est globalement à la baisse, euh, sur les six derniers mois, on est à moins 8%. Depuis un an, on est à 11%. Depuis cinq ans, elle n'a pas de 8%. Vous voyez, elle oscille quand même plutôt pas mal. Mais euh, pour moi, ça reste une entreprise qui... Semble intéressant. Alors, elle distribue dividendes, mais par contre, on ne peut pas trop y faire confiance parce que c'est un peu en dents de scie sur la croissance. On peut aller voir. Vous allez voir, voilà, c'est plutôt en dents de scie. Euh, Là, aujourd'hui, il commence à redistribuer. Mais moi, j'aime bien aussi écouter des, euh, voilà, des, des, des, des, des gens comme Aurélie fait, qui ont quand même des. qui ont prouvé, qui ont, qui ont, eu leur, qui ont, qui ont fait leurs preuves et qui aujourd'hui profitent de ce moment où euh, tout le monde a un petit peu tendance à vouloir sortir de cette action parce que euh, elle fait peur. Euh, bah, au contraire, lui, il renforce et euh, il va sur, sur ce produit. Donc moi je me dis que c'est pareil pour moi je vais renforcer, enfin c'est même pas que je veux renforcer c'est que je vais aller sur cette action, je vais me la mettre en portefeuille je sais que de toute façon, elle avait aussi distribué des dividendes, et euh, bah, en me disant que de toute manière, c'est une action qui est sous cotée aujourd'hui, euh, et encore une fois avec une projection la plus lointaine possible. Hein. On n'est pas sur une projection à, à quelques mois ou peut-être qu'une année ou deux. On est vraiment sur une projection beaucoup plus lointaine. Euh, donc moi, je voilà, je veux vraiment aller sur des choses qui, euh, dans le temps, je me dis, ça reste des entreprises qui vont forcément tenir la route. Je veux dire le, le pétrole, enfin. Euh, même tout ce qui est lié aux produits chimiques, etc., ou le gaz, euh, enfin, ça ne peut être que des entreprises euh, prometteuses, euh, surtout au regard euh, des différents euh, euh, événements qui se passent aujourd'hui. Donc là, j'ai prévu d'en prendre tout simplement, donc on va regarder un tout petit peu, voilà, distribution de dividendes, recommandation d'achat 42%, donc on voit qu'elle est plutôt globalement sous-évaluée. Donc moi, ce que je propose, c'est d'en prendre tout simplement 5, ce qui porte le total à 275,75 euros, suivant, Acheter et ça y est, c'est dans la poche. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse très rapidement en même temps un tour donc sur mon portefeuille pour voir que tout s'est bien passé. Euh, voilà, donc il me reste 58,39 euros. Donc, on va le laisser pour l'instant. On le réutilisera le mois prochain. Hein, euh, globalement, c'est fait. Voilà, ce qui porte le portefeuille à 15 145,25 euros. Donc, euh, aujourd'hui, et ce que je propose, eh bien, tout simplement, voilà, c'est qu'on refasse un point, donc le mois prochain, bien évidemment. Euh, donc chaque mois, comme je vous le disais, j'aime bien faire un. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment sur une période. Euh au moment où je tourne cette vidéo, une période vraiment très spéciale, puisque le mois dernier, au contraire, ça a plutôt tendance à remonter. Euh, D'ailleurs, certaines personnes ont revendu des actions. Moi, j'étais pas dans cette optique-là, encore une fois, parce que j'ai beaucoup d'actions en distribution de dividendes et j'essaie de les garder le plus longtemps possible. Des actions comme, par exemple, Microsoft, Apple, euh, etc., Google ou autres, qui sont des entreprises que je vois vraiment sur une vision long terme. Donc, je suis pas du tout dans un esprit de revente. Euh, au contraire après ça a plutôt redescendu et là on a eu un, un gros crash sur le, le sur le système bancaire ce qui vous avez vu, m'a permis de rentrer sur certaines actions financières. Euh, L'idée, c'est de pas non plus trop s'exposer non plus sur ce portefeuille, d'essayer d'être le plus diversifié possible euh, pour justement limiter son risque et avoir une projection, encore une fois, sur le plus long terme possible, avec principalement des actions à distribution de dividendes. Voilà, donc moi, ce que je vous propose, bah, tout simplement, c'est qu'on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo du, mime, du même type, qui sera à peu près dans le milieu de mois. J'aime bien attendre un petit peu des, des moments intéressants, euh, notamment quand la fête se, se prononce, quand il y a des, des, des, des annonces qui sont faites, parce que généralement, ça a des conséquences directes sur les, euh, sur les actions. Bien évidemment, là, il y a eu une belle actualité. J'ai laissé toute la semaine s'écouler pour voir un peu comment les choses avançaient. Là, on voit quand même qu'il y a des banques qui ont été euh, prises de, à la rescousse. Euh, voilà, donc du coup, moi, pour moi, ça me semble intéressant aujourd'hui d'aller sur ces, sur ces produits-là. Encore une fois, à vous de faire vos propres recherches, bien évidemment. Et moi, l'idée, c'est vraiment de diversifier un maximum mes différentes classes d'actifs. Et plutôt que de laisser dormir son argent, bah, c'est au contraire l'investir de manière intelligente et à, encore une fois avoir des projections plutôt sur euh, une dizaine d'années euh, que d'avoir des projections qui soient vraiment sur du court terme. On a terminé. Ce que je vous propose, bah, tout simplement, c'est de commenter cette vidéo si des questions ou autres. Euh, c'est de lâcher le pouce vers le haut si elle vous a plu. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve du coup le mois prochain euh, pour une vidéo du même type. Euh, je vais vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt. Ciao